Il existe deux outils incroyables pour les youtubeurs qui débutent comme pour ceux qui se confirment. Ces deux outils sont d'ailleurs très intéressants aussi pour tous ceux qui ne font que s'intéresser à ces créateurs de vidéos ou à leur contenu. Ils ont pour nom « Frames Festival » et « Guilde des vidéastes ». En quelques minutes, vous allez avoir l'occasion d'avoir plein d'informations sur ces deux outils avec ce nouvel extrait de la soirée, tout YouTube. YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube YouTube. Et euh, bah c'est une passion, et c'est d'ailleurs ce qui réunit tous les acteurs du Frames, <rire> le super festival auquel tu participes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de ce Frames Il va y avoir des images qui vont passer derrière Attends. toi pendant que tu en parles. <rire> Alors, le Frames Festival, là, on est en train d'organiser la quatrième édition. Euh, donc, en fait, c'est un festival qui rassemble des, euh, des vidéastes et des, euh, des acteurs du web euh, axés euh, vulgarisation scientifique, culturelle et autour de la fiction. Donc, c'est un week-end durant lequel il y a des conférences. Il y a également ce qu'on appelle les apartés. Euh, les apartés, c'est euh, un module, en fait, euh, de regroupement où un vidéaste ou un groupe de vidéastes va rencontrer un, un nombre limité de de personnes qui se sont inscrites pour les rencontrer, dans des lieux d'exception d'Avignon. Tiens, je vais demander, pendant que tu continues à en parler, mais je vais sans doute te poser des questions, à Guillaume Hidro de nous rejoindre, puisque lui aussi, il, fait, il est très investi dans le festival Frames. Euh, euh, les apartés, euh, le principe, c'est que c'est pas plus de 10 personnes qui rencontrent un youtubeur, c'est ça Non, c'est plus, c'est pas que 10 ah bon personnes. Euh... Ouais, il y en avait plus de 10 quand j'avais rencontré des youtubeurs. Mais c'était ah, très sympa d'ailleurs. Après ça dépend... C'est qui que t'as rencontré Cyrus North. D'accord. Alors c'est possible et que C'était dans la consigne, il hein, fallait pas être plus nombreux. Euh, aussi ça dépend des activités. Il y a des exceptions, donc peut-être que tu es tombé dans une des exceptions et que mmh. tu as fait partie des dix premiers inscrits, ce qui est très exceptionnel, je te félicite. Ouais. Donc euh, non, les lieux peuvent être limités à peu près à 25, euh, déborder jusqu'à 40 personnes si besoin, mais généralement oui, il y a à peu près une trentaine. Ça ne dure pas très longtemps et c'est une rencontre privilégiée, on va dire, avec les vidéastes, autour d'activités un petit peu exceptionnelles. Nous, à vrai dire, on essaie d'éviter tout ce qui est aspect dédicace, etc. On essaie vraiment d'avoir l'aspect un peu plus, on va dire, dans la rencontre, mmh. le côté familial. Ouais, ouais. On n'est pas dans des Bercy avec des Cyprien. Des... Il enfin, y, y a eu Cyprien d'ailleurs qui est venu, mais là, il devait être content d'être là parce que c'était plus humain, on va dire. Oui, exactement. <rire> Euh, Guillaume, toi aussi tu participais à ces journées mais euh, pas à celles qu'on a pu voir, Oui. c'était quoi ces journées Alors euh, depuis 2017, <coughs> FREMS a démarré en 2016 et euh, dès la première année on s'est dit tiens c'est quand même sympa de se retrouver avec euh, 30 autres euh, vidéastes un peu tous azimuts pour discuter aussi euh, des questions... Euh, euh, bah de la vie, de tous les jours, de la production, de ce que ça rapporte, de ce que ça ne rapporte pas, d'un algorithme de YouTube qui change, euh, du CNC qui arrive, et qui, qui, voilà, qui va proposer un fonds d'aide, etc. Et dès la deuxième année, on s'est dit, bah, puisqu'on les invite et qu'ils sont là, ça serait bien de faire une demi-journée en amont, entre professionnels, donc Vidéastes, producteurs, mais, mais aussi les institutions publiques qui commencent à se masser euh, autour de ça. Il faut savoir qu'en en, en, 2015-2016 est arrivé euh, un fonds qui a été appelé la, la taxe YouTube, euh, qui a été un petit peu. Euh, que, que l'État français est allé chercher à, à cette époque-là. Et c'est le CNC qui a, qui a hérité de la gestion de ce fonds-là et qui a permis euh, aussi de drainer. Euh, cette économie, c'est-à-dire que bah, ça génère euh, des fonds comme ils ne payaient pas trop d'impôts parce qu'ils n'étaient pas trop déclarés en France, tout ça, il ne faut pas le dire euh, bah, ils ont participé euh, de, de cet effort, je dirais de, de, de, de création euh, et donc il y a les sociétés aussi perceptrices euh, l'ASCAM qui est l'équivalent de la SACEM mais pour les vidéos, tout ce qui est documentaire et ancré dans, dans la réalité et la SACD qui est aussi un acteur euh, une société civile de perception pour tout ce qui est fiction euh, et donc euh, ils ont commencé euh, à s'organiser euh, et on s'est dit tiens ça serait bien pour une fois plutôt que d'y aller euh, un par un aller rencontrer ces acteurs d'inviter euh, Dailymotion d'inviter Studio Bagel d'inviter le CNC, d'inviter la SCAM et de réfléchir avec les vidéastes euh, déjà à ce qui s'est passé parce qu'en 2017 on est à, à 10 ans pour le Youtube français qui a démarré en, en 2007 la plateforme France a démarré en 2007 et on a commencé à parler, bah, c'est quoi votre réalité Tout à l'heure, tu posais des questions sur justement les statuts. Et donc, il y a des intermittents, effectivement. Il y a des salariés de boîtes de prod. Euh, il y a des auto-entrepreneurs. Euh, il y a des gens qui ont monté des sociétés, qui les dirigent pour euh, s'occuper et gérer de, de tout ça. Et, euh, et effectivement, on, on s'est aperçu que bah, finalement, euh, oui, ce n'était pas un métier, c'était des métiers. Euh, ces métiers de vidéaste. Et que... <coughs> Ben finalement, il n'y avait personne pour les représenter globalement. Et très vite, dès la première année, a émergé cette idée de... Bon, on est vachement éclaté géographiquement, on est sur un peu tous les territoires, donc on ne se rencontre que à l'occasion de ces festivals. Et il n'y en a plus beaucoup, parce qu'effectivement, Frame avait fait ce, ce choix de, de moins être tourné vers les, euh, les dédicaces et les rencontres euh, très rapides, avec les... mais avec des contenus, etc. Et euh, c'est un modèle qui a, qui a perduré euh, par rapport aux autres et qui a permis de continuer au public de rencontrer les vidéastes, mais aussi les vidéastes, de se rencontrer dans ces lieux. Et en 2018, on a carrément fait deux journées de rencontres professionnelles pour un peu plus avancer. Et on a travaillé pendant toute l'année 2018 à un groupe de travail justement sur se fédérer. Ça voudrait dire quoi Est-ce qu devenir... Est que vous avez besoin d'une organisation professionnelle Est-ce que vous avez besoin d'un syndicat euh... C'est quoi les questions qui se posent Et rapidement, c'est effectivement de définir les contours de ce c'était ces métiers-là, de comprendre que tous ces statuts sociaux, en termes de gestion socio-économique, c'était un bazar sans nom, pour rester poli. Et pour des sociétés de production, comme celle du Pandora, qui, justement, essaie de rassembler plusieurs créateurs pour mutualiser des coûts, et salarier des gens, et faire rentrer un peu des, des compétences nouvelles. Pardon pour les raclures. Euh, ça demandait de jongler avec plusieurs conventions collectives euh, et dès qu'on essaie de se professionnaliser c'est le butoir administratif parce qu'en fait on, a, on, on appartient par métier un peu au monde du cinéma un peu au monde de l'audiovisuel traditionnel mais en fait on n'est pas vraiment dans le même contexte de production et qui dit contexte de production on s'est dit mais attends euh, la télévision c'était les mêmes métiers que le cinéma au départ hein, des monteurs euh, des réalisateurs, des cadreurs mais le contexte de production et aussi l'évolution technologique a fait que, euh, au niveau du travail euh, et du contexte de travail, c'est devenu une, une, une entrée à part entière. L'audiovisuel est venu vraiment euh, euh, se, se regrouper. Et donc, il y a des organisations professionnelles pour représenter tous ces corps de salariés. Et bah, pourquoi pas aussi pour les vidéastes. Et effectivement, euh, c'est l'idée qui a été retenue. Et pendant un an, on a, on a travaillé à œuvrer, euh, euh, à définir les contours de ce que serait. Euh, cette, cette fédération. Il a été choisi la forme associative. L'Assemblée Générale s'est d'ailleurs très récemment tenue, exactement c'était le 22 février dernier, donc l'Assemblée Générale Constitutive, qui au bout de 18 mois de, de travail, de consultation, donc à Paris, à Frames et dans d'autres territoires, a abouti à euh, voilà, une association dont le but est de, euh, de valoriser, de promouvoir, d'accompagner, de défendre les vidéastes, et en particulier tous les métiers euh, de la création du visuel qui sont diffusés sur Internet. Euh, parce qu'en fait, il n'y a pas d'organisation professionnelle qui, qui s'occupe de cette entrée-là. Et le but, c'est de les faire euh, bah, déjà plus se rencontrer, plus euh, créer une force de dialogue aussi avec les institutions, mais aussi les entreprises comme YouTube, hein, quand ils changent d'algorithme, il y a, a peut-être ça serait bien d'accompagner les créateurs pour qu'ils soient mieux formés pour faire leurs vidéos, etc. Euh, bah les sociétés passatrices de droit ont dit, oh, les créateurs, vous êtes un peu des pirates, vous utilisez plein de vidéos des autres et tout, vous ne citez pas les personnes. <coughs> il, y a, il y a tout un certain nombre de règles comme ça sur lesquelles on peut avancer, mais plutôt que de se, se pointer du doigt, on peut travailler ensemble. Et, et cette, cette association, cette fédération qui, qui va porter un nom plus court, qui sera la Guilde des vidéastes, euh, va finalement œuvrer justement à euh, à faire de la médiation au milieu de, de, de, tous ces, de tous ces acteurs et au service à la fois des créateurs euh, pour avant tout les aider, leur faire gagner du temps et permettre de faciliter, on l'espère en tout cas, l'accès à la professionnalisation, l'accélération de ce que décrivait Olivier tout à l'heure en disant qu'on voilà, est un peu en retard, effectivement. Euh, et là, pour le coup, euh, euh, si on valorise un peu justement toutes ces expériences... Qu'on les rend visibles et qu'on montre aux gens que bah, la plupart des créateurs, professionnels ou pas, en général, ils travaillent beaucoup plus que des SMICAR à 35 heures et euh, ils gagnent beaucoup moins. Et euh, en termes de temps d'investissement, si on commence à valoriser ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se poser des questions et qui vont se dire « Ah ouais ». « Ah oui, monter, d'accord, ok. » Donc euh, même une toute petite vidéo où il n'y a pas beaucoup de montage, c'est quand même 48 heures de travail, des décors, des, des, des, des, voilà, des costumes, etc. Et euh, un vidéaste, quand il travaille seul, il est euh, l'auteur, il, il est le réalisateur, il est le cadreur, il est le monteur, il est le diffuseur, il est son propre script, il se débrouille, quoi. Et même quand il y a des mutualisations comme ça, euh, ça reste quand même encore difficile euh, et donc voilà, euh, l'idée c'était d'avancer de, de, sur ces outils-là et de doter euh, ces métiers-là de la création euh, audiovisuelle diffusée sur Internet d'un acteur national, mais qui va beaucoup s'implanter aussi dans les régions, parce que les, les créateurs ne sont pas tous à Paris. Euh, et historiquement, tu parlais de Dailymotion euh, tout à l'heure, etc. C'est vrai que euh, Dailymotion a, a, a vu passer... Euh, les motion makers, comme on les appelait à l'époque, en 2008, 2007-2008, chez YouTube, parce qu'il y avait une avancée technologique d'abord, puis très rapidement, le public était là. Euh, alors, ils essayent de revenir un peu de temps en temps au Dailymotion. Euh, mais effectivement, il y a cet acteur majeur, et il faut aujourd'hui pouvoir euh, rentrer en dialogue avec lui. Et un acteur tout seul, un, même, même qu'il qui a un million d'abonnés, il peut rentrer en discussion avec, euh, avec YouTube, mais bon, YouTube... Euh, on ne sait pas vraiment combien il gagne de publicité, donc euh, négocier des contrats comme on le fait partout dans l'audiovisuel, c'est-à-dire bah, euh, ça va coûter tant de produire le contenu, ça va rapporter tant en pub, on va pouvoir se partager des, des recettes et donc solliciter un CNC pour une avance sur recettes pour pouvoir produire, etc. Là, on ne sait pas trop, c'est nébuleux, il faut, il faut qu'on règle ces questions-là, en tout cas qu'on les éclaircisse un petit peu pour rendre... Euh, bah, professionnelle, cette activité, cette multi-activité qui aujourd'hui prend son essor. Et, euh, et oui, euh, Olivier, je reprends ces mots tout à l'heure. Oui, ça, ça va arriver. Euh, et, fo et forcément, euh, on va parler d'économie, de, de secteur d'activité, comme on parle de l'industrie ou de n'importe quel secteur. — est-ce que ça veut dire qu'aux États-Unis, ils ont déjà fait tout ce travail Il y a déjà une fédération euh, <coughs> Ou est-ce que c'est une exception française, là euh... Non, il y a 2-3 ans, ils ont créé euh, la guilde des créateurs, euh, Creators Guild, qui est d'ailleurs euh, aussi une initiative qui est issue d'un festival qui, euh, au départ, ben, est rassemblé. Et c'est vrai que forcément, hein, quand on rassemble des créateurs, on commence à discuter... Euh, Là, on va sûrement aller manger tout à l'heure. On va discuter de plein de choses. On va échanger. On... Ah ouais, toi, tu fais comme ça. Ah oui, à toi, tu fais ça. Ah, tu déclares à l'URSSAF comme ça. Mais c'est vraiment... Est... On est devant ces réalités-là comme n'importe quel chef d'entreprise, sauf qu'on fait tous les métiers de l'entreprise. Il n'y a pas 10 employés dans l'entreprise. Il y a un qui fait les 10, les, les, les, les 10 tâches. Et, euh, et effectivement aux états unis, ils... -Unis c'est un peu différent parce que c'est pas, pas tout à fait le même modèle, ils ont pas de CNC, euh, c'est pas tout à fait la même organisation. Mais l'idée reste la même, c'est qu'il faut défendre euh, ce métier euh, qui, est, qui en est un, mine de rien, si c'est une multitude de métiers. Mais par exemple, ils aident les vidéastes euh, euh, sur leur contrat. Quand justement on fait des partenariats très rapidement, quand on arrive enfin à avoir un partenaire pour sponsoriser une vidéo, ben, il faut faire un contrat. Et là, vous retrouvez, euh, si vous avez un peu d'abonnés avec un network, euh, donc c'est un, un intermédiaire qui va essayer de vous négocier le truc parce que c'est son travail, et il va vous proposer de vous prendre 30% des bénéfices. Or, euh, même un agent du cinéma, vous connaissez la série, c'est 10%, c'est pas 30%. Et ça, ben, en fait, vous savez pas. Euh, D'autres exemples... Vous avez 18 ans, vous lancez votre chaîne et on vous file 2000 euros pour faire une vidéo de pub. Putain, vous avez 18 ans, vous n'avez pas encore de revenus, vous êtes soit au lycée, soit un peu à la fac, vous dites 2000 euros, c'est génial pour une vidéo. En fait, vous faites profiter de votre communauté à une marque, etc. Ça en vaut certainement 10 fois plus. Et quand vous faites ça, vous êtes heureux, mais vous faites du dumping social, en réalité, pour ceux qui ont à payer des salariés, des Julie, des cadreurs, des monteurs. Et, et ça, c'est une réalité aussi. Donc, l'idée, c'est de mettre en musique un peu tout ça, de le faire en cohérence, et pas en se disant « Ah, lui, il fait ça !» et de se tirer euh, euh, des cailloux les uns sur les autres, mais de vraiment euh, se mettre à bosser ensemble et de faire bosser tout le monde sur « Bon, c'est un métier, comment on l'organise ?» Comment on le définit Comment le ce métier Il va falloir mettre les mains dedans. Euh, il se trouve que moi, je suis très lié à, à mon université à Avignon aussi, en recherche, et ça démarre à peine, la recherche sur les questions... Euh, euh, de l'audiovisuel diffusé sur Internet. Alors, on, évidemment, Squeezie, Cyprien, ça attire l'œil parce qu'ils ils passent un peu à la télé, etc. Euh, et eux ont, ont la chance d'avoir dégagé suffisamment de revenus pour payer les comptables, les avocats, les cadreurs, etc., qui leur permettent de faire ces productions-là. Et, euh, et en même temps, euh, bah, ils emmènent euh, toute, une, toute une génération aussi euh, derrière eux de... De, bah, de ces personnes qui sont passionnées, qui ont envie de partager quelque chose, parce qu'ils ont commencé eux aussi comme ça, tout seuls, et, euh, et à travers les communautés, arriver à s'exprimer et à faire monter la valeur, j'irais numéraire, pour qu'un bah, travail rencontre un salaire, tout simplement. On arrive un peu à la fin de la partie où chacun se présente tout ça. Euh... Et euh, ce que je propose maintenant, euh, c'est d'échanger avec vous dans la salle, parce que certains d'entre vous ont peut-être des questions. Donc, à samedi prochain D'ici là, je vous remercie comme d'habitude pour votre curiosité. Continuez à regarder partout et à bientôt